Alors voilà, on va pouvoir créer, ça y est, notre petit premier euh, objet. Donc on va faire un vaisseau spatial en low poly, quelque chose d'assez simple. Et on va partir, comme bien souvent dans tous les projets 3D, d'une simple boîte. Que voici, je clique F4 pour voir ses arêtes. Et je vais tout de suite aller dans Modifier pour lui mettre une arête dans la longueur. Et non dans la largeur. Je passe en mode Select and Move avec la touche W ou ce picto là. Et je viens mettre ma boîte bien au centre, 000. Alors, soit j'écris 0 à la main, soit je viens cliquer sur les petites flèches ici, les doubles flèches, je viens faire un clic droit, ce qui automatiquement met la valeur à 0. Donc, ma boîte étant à 0, je la convertis tout de suite avec un clic droit en polygone éditable, editable poly. Voilà, donc on voit ici, editable poly, le nom est en box 001, je vais tout de suite l'appeler vaisseau. Et je vais supprimer la moitié droite de la boîte pour pouvoir euh, faire ensuite une symétrie qui nous permettra de travailler uniquement sur la moitié gauche. Et la partie droite se euh, construira bah, automatiquement, histoire d'économiser la moitié du temps. Je sélectionne donc tous les polygones qui sont sur la partie droite quand je suis bien en face, comme ça. Et je suppre, touche Supre. Donc on voit que la boîte est vide et j'ai que la moitié. Donc. Tout de suite, je viens dans la modifier list, et j'appelle un modificateur avec SY qui s'appelle voilà, symétrie. Je clique sur symétrie, le modificateur s'est bien ajouté, l'objet a disparu, oulala, là là. pas de panique, c'est juste que le miroir, vous voyez les flèches sont les unes dans les autres, donc il faut faire flip. Là, quand je suis sur le modificateur symétrie, je clique flip, basculer. Et le miroir se remet dans le bon sens, ce qui fait que je vois bien euh, les deux parties. Pourquoi j'ai fait ça Donc je reviens sur l'Editable Poly, je perds donc le bénéfice du modificateur qui est au-dessus. C'est pas grave parce que je, quand je viens sur Edit Poly que je veux quand même voir le modificateur qui est au-dessus, je clique la petite éprouvette ici, le ton éprouvette, clac. Et je peux donc vous montrer que quand je sélectionne par exemple une arête sur la partie gauche, et eh bien automatiquement tout ce que je vais faire dessus va être appliqué sur la partie droite. Donc on commence comme ça. Et là je vais faire un petit peu au feeling. Euh, on va dire que ça va être la base de notre vaisseau. Je vais viens sélectionner le polygone qui est ici. Clic droit, extruder. Voilà. Euh, Celui-ci pareil, j'extrude. Là encore aussi. Hop, je peux sortir ici ce qui pourrait être une aile. Là la queue. Voilà, on va avoir un vaisseau qui aura un peu cette forme. Donc maintenant, je sors bien du mode extrusion et je vais avec euh, les arêtes, ben, bouger un petit peu tout ce que j'ai envie de bouger. Alors, on va sélectionner ça et ça. Alors, si je passe un truc étrange là... En fait, il va falloir sélectionner les arêtes et essayer de donner une forme un peu plus aérodynamique. Par exemple, les ailes là, qui ressemblent à des briques, je vais, je vais les affiner un peu dans les deux sens, en remontant les, les arêtes qui sont aux extrémités. Pareil pour la queue de l'appareil. Pareil pour dans ce sens-là. Avec CTRL, je sélectionne bien tout ce qui m'intéresse. Hop, voilà. Ici, on se doute qu'il va falloir que ce soit peut-être un peu plus comme ça quand même l'appareil un petit peu qui part derrière et petit à petit j'essaie comme ça de donner un aspect un petit peu plus ouais, aérodynamique Je peux passer aussi en mode point et sélectionner les points que j'ai envie de baisser un par un affiner un petit peu la queue de l'appareil ici. Voilà pour la forme générale. Maintenant ce que j'aimerais faire c'est peut-être faire immerger, émerger plutôt, enfin faire sortir quelque chose qui ressemblerait à un habitacle pour le pilote. Et pour ça je vais prendre un polygone et je vais essayer de le sortir sauf que là ça me paraît un peu gros, j'aimerais avoir plutôt la moitié par exemple. Donc pour ça je vais devoir créer des arêtes supplémentaires. Et pour créer des arêtes il y a plusieurs moyens mais le plus simple c'est de venir sur ici Arêtes, d'aller dans le menu qui est caché là pour l'instant qui est le menu Ribbon je le développe avec la petite flèche d'ailleurs si vous n'avez pas ce menu, vous faites un clic droit dans une partie vide de la barre de tâches, clic droit et ici il y a Ribbon hop, je, la, je le désactive ou je l'active donc je suis en mode arrêt, je viens dans Edit et là il y a quelque chose qui s'appelle Swift Loop alors moi on ne le voit pas bien, je ne sais pas pourquoi mais c'est Swift Loop boucle rapide et quand je survole le modèle ça me propose de mettre des boucles en fait d'arrêt donc je vais en mettre ici à peu près la moitié de, de l'endroit qui m'intéresse je clique une fois et surtout, je fais bien un clic droit ensuite dans la scène pour pas en créer plein d'autres qui ne me serviraient à rien et qui ne ferait que d'alourdir le modèle. Je vais sélectionner 1, 2, 3 polygones comme ça. Et je vais en faire une extrusion. Vers le haut. Alors on voit là que ça a créé un écart. Euh, Ce n'est pas très grave. Je peux très bien mettre en mode bouger et puis ré comme ça. C'est pas grave si ça se chevauche, mais le remettre comme ça. Donc ça, c'est le premier moyen. Ce que je peux aussi faire, c'est quand je suis en mode polygone comme ça, hop, je développe un petit peu pom, pom, les barres. Je fais ce, je, au lieu de faire extrude bêtement en cliquant là, je fais la petite boîte de dialogue qui est à côté. Il me fait apparaître ces valeurs là. Et là, j'ai un mode soit en groupe. Je clique dessus en fait, et ça change la façon dont les choses sont extrudées. Ah, en l'occurrence, ça n'a pas m'aider, mais vous voyez ce que ça fait. Soit on extrude polygone par polygone, soit c'est en groupe. Donc moi je vais laisser en groupe et puis bah, je vais faire comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, Je vais simplement rapprocher tout ça Voilà, et je valide. Ce que je peux faire, parce que là c'est un peu trop carré tout ça, c'est prendre le coplaner qui qu'elle et puis rendre quelque chose d'un peu plus euh, aérodynamique baisser ici voilà faire quelque chose de comme ça euh, je peux dessiner des vitres tant que les polygones là sont, sont sélectionnés je vais faire pareil inset avec la boîte de dialogue et je vais pouvoir rentrer une valeur précise ici la bouger avec les flèches donc je vais mettre je sais pas euh, 5 je fais ok ce qui m'a donc créé un contour comme ça Ah, j'aurais pu prendre l'avant donc je reviens en arrière je pense polygone là aussi et je refais pareil inset tac je fais ok puisqu'il a gardé la dernière valeur par défaut que j'avais mise 5 cm ok et là je vois que c'est pas terrible donc je reviens en arrière inset il va peut-être falloir faire moins que 5 alors c'est plus en fait, on va mettre 6, 7, voilà 7, et puis je vais pouvoir bouger un petit peu les points pour euh, donner une forme, la forme que je veux en fait. Et les polygones qui sont là maintenant, je peux les extruder vers l'intérieur, hop, un petit peu. qui crée un décaissement et on dira que c'est euh, les vitres je peux faire euh, des réacteurs à l'arrière donc c'est pareil je vais venir sélectionner un polygone par exemple celui-ci et puis faire une insertion inset hop toujours pareil on ne sert pas de grand chose clic droit extrude vers l'intérieur hop je peux prendre les contours ici et en profiter pour les sortir puisqu'ils sont créés pour marquer mieux les, les réacteurs, la, la délimitation. Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui ajouter encore On va essayer de faire quelque chose de simple. mais euh, Je pourrais mettre une arme, par exemple des petits lasers qui sortent d'ici. Ça, ça pourrait être sympa, ça. Donc Je passe boucle rapide, swift loop, et je vais créer pouf, pouf, un nouveau polygone ici qui va me permettre de faire... Un inset, encore une fois, et encore un extrude pour sortir. Voilà, quelque chose qui va ressembler à une arme. Allez, on va même le décorer un petit peu. Hop, je passe mise à l'échelle avec ce picto là. Je le réduis. Encore extrude. Hop, voilà. Et cette partie, par exemple, je peux l'extruder en groupe tac, et tac un peu moins comme ça histoire de créer un petit peu des, des reliefs, des détails euh, qui apportent un peu de réalisme si je peux dire, si je peux parler de réalisme euh, les ailes là sont pas tellement tellement euh, crédibles, donc je vais faire un petit truc comme ça oh là faire bien attention à sa sélection maintenant qu'on a pas mal de choses Je fais un carré de sélection là, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, on va affiner un peu le museau là, pourquoi pas, on va en rester là, on a un vaisseau, dans la prochaine vidéo on va s'amuser à mettre des textures dessus. Avant de l'importer dans, dans Unity, on va voir comment. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des matériaux, des textures.